Bon oh, j'en ai porté un un jour, alors... Alors euh... euh, même si c'est dangereux. Hein. Alors Elise, cet éclairage... Tout euh, oui. sur, euh, oui. sur l'épaule. Ouais, je pensais que tu avais tendu sur ton, ton ralentisseur. Ouais. Ah non, Facile Ouais. T'en es pas T'en Ah ouais, d'accord, bah si tu te... Libre. Ah oui Libre <rire> pardon, pardon. excuse. Excuse, excuse, excuse. Ouais salut. Ouais. Il est quand même à 45 mètres. Ah oui, il est beau hein. On avait perdu l'habitude des prix de pas de trois. Action, chouchou et action, Élise. Les plus forts de tous les salés. Viens, boum. D'accord. Ouais c'est un peu plus large Ah ouais ils le font bien hein C'est beau Ouais ça a l'air hein. Ouais ça a l'air hein Ouais c'est ça C'est bon c'est bon euh, c'est bon Splendide Bon l'avantage c'est que maintenant pour faire des faire. photos... ...en studio Non mais là c'est un, un peu moins gazé que tout à l'heure, elle est chaude, Bon on balance là. Ah, comme ça ça paraît pas hein. Fin de la partie, début des remontées, poilonné. Non mais il est fort ce chonchon hein. Regardez. Tu sens pas un petit problème dessus Non mais c'est que le début. Tu fais comme moi, tu dis rien. On On est Et aussi euh, la sortie de la traversée par Jean-Pierre. Facile. À peine sale. Ouais c'est Décide. voilà parce <rire> ah, surtout pour quoi toi, toi.